elle va vous arracher de l'efficacité, elle va vous arracher euh, de, de, de la performance, de l'adéquation à sa fonction sociale. Et ça, je crois aussi que les gens m'estiment pour ça, que je ne viens pas en donneur de leçons, de méthodes ou de compétences. C'est ça que je dis qu'à la fin, il ressort une main devant, une main derrière. Je revendique la philosophie comme étant d'abord une posture,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 que la philosophie te permette d'y accéder. On n'est pas dans la merde. Il <rire> faut toujours être euh, toujours être sur la route, quoi. Il faut toujours dérouter, il faut quitter les autoroutes. Il faut éviter les péages et les douaniers.